Oui, bonjour les amis. Faites tous vos multiplications d'agents ou la le branchissement d'argent. multiplication d'agents auto-auto et rapide. Au plus, en 30 minutes, vous aurez votre agent. Vous aurez votre agent, la multiplication d'argent. multiplication d'agents, c'est la seule solution si vous n'avez pas l'argent pour faire le portefeuille magique, vous n'avez pas de l'argent pour faire le porte-monnaie magique, vous pouvez faire la multiplication d'argent auto-auto. Rapidement, rapide. Rapide, rapide, rapide. Vous voyez, vous pouvez faire, c'est le grand maître Marabou Aléon. Contactez-moi sur mon WhatsApp, plus 229, 94, 61, 69, 61. Je dis bien plus. 229, 94, 61, 69, 61. Contactez-moi seulement. Je suis disponible pour vous. Pour vous aider à avoir la multiplication d'argent rapidement. D'accord? Contactez-moi simplement. Tout personne peut utiliser pour faire la multiplication d'argent. Multiplication d'argent. D'accord? Tatez-moi seulement. Je suis là pour vous aider. Vous pouvez être dans n'importe quel pays. Si vous envoyez l'argent, moi je travaille avec la confiance. Avec la confiance.